Faut-il absolument une interface X2 pour que le handover fonctionne Le handover est-il possible quand le terminal change de MME Telles sont les questions auxquelles nous allons répondre dans cette vidéo. Nous regardons les principes généraux du handover basé sur S1 lorsque les deux stations de base sont connectés au même MME et à la même Serving Gateway. Dans ce cas-là, s'il n'y a pas d'interface X2, nous avons le handover basé sur S1 qui est défini dans les recommandations de la catch. Si le terminal passe d'une connexion radio avec le source eNodeB à une zone Géré par le target InnoDB, à ce moment-là, le handover est possible. Nous allons avoir établissement d'une connexion S1AP entre le target e-not-B et le MME de façon à avoir, avertir le target InnoDB qu'un mobile doit être reçu. C'est la demande de handover. Le target e-not-B va répondre au serving, aux sources InnoDB et ensuite on va pouvoir avoir l'envoi réel du handover vers le terminal et le réétablissement de la connexion radio sur la nouvelle cellule. Il faut réorienter le tunnel du serving gateway vers le target eNB. C'est effectué par un certain nombre d'échanges de commandes. La phase ultime, c'est de libérer les anciennes connexions et les anciennes ressources sur le source inadmis. D'un point de vue protocolaire, échange de messages, le handover basé sur S1 est plus simple que le handover basé sur X2. En revanche, étant donné que on doit modifier le, le tunnel et qu'il n'y a pas de tunnel de réacheminement, il est plus probable qu'il y ait quelques pertes de paquets. On peut avoir un handover basé sur X2 lorsque l'on change de serving gateway. On va retrouver une configuration avec plusieurs tunnels établis. Et si l'on regarde ce dessin, on voit que le flux de données, lorsque le handover commence à être exécuté, passe par le serving gateway source pour la voie descendante et est établi directement pour la voie montante. On va avoir ensuite libération du tunnel X2AP, puis libération du tunnel entre serving-gateway et euh, ancienne Node b et changement du tunnel pour l'aiguiller du P-gateway vers le nouveau S-gateway, le target S-gateway, à la fois tunnel montant et tunnel descendant. Nous voyons ici que l'échange de données se fait maintenant directement quel que soit le sens de transmission. La phase ultime du handover, c'est bien sûr toujours de libérer les anciennes connexions et les anciens tunnels. On a aussi un handover basé sur X2 lorsqu'il y a changement de MME. Là encore, c'est un cas rare. Le handover pour changer de S-Gateway est rare puisque un S-Gateway couvre typiquement une région, plusieurs régions, et un MME pourrait presque gérer un pays tel que la France. On va avoir quelques MME. Donc, le nombre moyen de personnes qui ont des flux établis et qui changent de MME est beaucoup plus faible que le nombre de d'endeveurs d'une cellule à l'autre. C'est donc pour ça que nous avons indiqué que c'est un cas rare. On peut avoir aussi le handover basé sur S1 avec changement de S-Gateway. Dans ce cas-là, on a encore une configuration un petit peu plus simple pour le, que pour le X2, mais même phénomène, plus de risque de paquet. On va rétablir le tunnel, réaiguiller plutôt le tunnel du paquet gateway vers le target S-Gateway. Le handover basé sur S1 avec changement de MME est également prévu et c'est aussi un cas rare. Pour conclure sur le handover, tous les cas de handover au sein d'un même réseau sont prévus dans la norme. Il va toujours avoir un moment où il y a une interruption de connexion radio. L'instant, la durée entre la réception de l'ordre de handover et le rétablissement de la connexion radio sur la nouvelle cellule va provoquer une micro-cupure, mais elle peut être de quelques dizaines de millisecondes. Elle n'est donc pas forcément perceptible par l'usager. Si on a un handover basé sur X2, on va avoir peut-être quelques paquets en attente, mais ça va être complètement transparent, y compris pour les applications les plus classiques basées sur TCP. Les ruptures de connexion perçues par l'utilisateur dans la vie courante sont souvent des handovers qui échouent. Dans ce cas, on a une procédure de rétablissement de la connexion en cas de coupure, rétablissement automatique, mais il est probable que dans ce cas, ça, ça soit perçu par l'utilisateur comme une suspension du réseau pendant quelques secondes.